Afin de vous montrer les possibilités de Reporting Services, je vais vous présenter maintenant quelques rapports déjà tout faits que j'ai tirés d'un site très utile qui s'appelle Reportsurfer.com et qui est en fait un site communautaire sur lequel des gens ont placé des rapports Reporting Services. Pour des raisons de simplicité, j'ai utilisé ce site. J'ai tiré quelques rapports intéressants de ce site pour vous les montrer. Et vous pouvez aller vous-même sur le site, vous inscrire, exécuter ces mêmes rapports qui utilisent la base de données de démonstration de Microsoft qui s'appelle AdventureWorks pour SQL Server 2008. Et donc, vous pouvez vous-même voir le résultat. Pour passer en revue quelques fonctionnalités de Reporting Services, le premier rapport, ici, vous montre un exemple simple, finalement, de tableau de bord. On peut bien entendu ajouter d'autres euh, éléments, mais là vous avez les performances par vendeur, donc vous avez le nom des vendeurs dans un tableau, et puis vous avez un petit, une petite jauge de performance avec les couleurs qui correspondent à des résultats de KPI, hein, d'indicateurs de, de performance. Ici le vert veut dire qu'on a dépassé les attentes, le jaune qu'on est euh, en moyenne sur ce qu'on attendait, et le rouge bien entendu on est en dessous. Vous voyez également que Reporting Services nous offre la possibilité dans un tableau d'intégrer dans chaque cellule un graphique. Et ça, c'est très pratique dans Reporting Services. Effectivement, à l'intérieur d'une cellule de tableau, vous pouvez placer eh bien ce que vous voulez, un autre composant, un autre tableau pour faire un sous-tableau, si vous voulez, mais également un graphique. Et le graphique va automatiquement prendre ces données des euh, informations qui sont dans la cellule. Autre exemple de cela, c'est-à-dire un graphique dans une cellule, c'est ceci, vous avez les ventes combinées, par vendeur et par internet sur AdventureWorks, par année, on a fait un regroupement par catégorie également, on a un total de ventes, et ici, on a indiqué le trend, l'évolution des ventes à travers les différents mois de l'année 2001, ici, à travers les différents mois de l'année 2002, comme ça, on se rend compte à travers l'année de quand ont été faites les meilleures ventes sur eh bien, cette catégorie de produits. Un autre exemple de ce type de réalisation, un tableau, un tableau croisé, comme vous le voyez, Également avec ici des tendances de vente annuelles sur des catégories, des sous-catégories avec la tendance de vente annuelle et ensuite un découpage par année et par quarter. Et tout ceci bien sûr vous pouvez ensuite le récupérer, l'exporter dans Excel par exemple. Voilà, on va ouvrir le téléchargement en Excel et je le récupère dans la fenêtre. Vous voyez que j'ai exactement la même chose dans Excel avec le graphique également qui a été exporté, maintenant vous pouvez travailler avec ces données localement comme vous le souhaitez, c'est une représentation euh, fixe, un statique des données que vous avez exportées à partir du site et vous en faites ce que vous voulez. Donc justement ce que nous avons vu là sont des données statiques mais nous pouvons aussi puisque nous faisons un rendu sur une page web eh bien rendre les données un tout petit peu plus dynamiques. C'est ce que nous pouvons faire, par exemple ici, toujours dans notre exemple euh, de tableau croisé, avec, vous voyez, des zones qui sont diminuables. Et par exemple, ici, j'ai le quarter 1 et je peux voilà, augmenter les informations, c'est-à-dire avoir des informations plus détaillées sur le quarter 1. Et ici, par exemple, réduire pour voir le total des ventes sur le quarter 1 ou bien descendre sur plus de détails. Là, vous avez ce dynamisme qui vous est proposé par le rendu euh, en HTML directement sur la page. Ce rendu, il est reproduit également quand vous exportez dans Excel. Donc, j'ouvre le fichier Excel. Et vous voyez ici, vous avez des zones qui sont manipulables. Enfin, manipulables ici, il faut que j'active. Voilà la modification de façon à avoir la manipulation à disposition. Et vous voyez... Les fonctionnalités, bon là c'est pas très très beau, des fonctionnalités d'Excel qui vous permettent de, de voir ou de cacher certaines cellules, sont reproduites par le moteur de rendu qui a exporté en Excel le rapport en HTML. Autre possibilité dans un rapport dynamique en HTML, c'est d'avoir un plan de document également qui vous donne des liens sur différentes parties de votre rapport. Ici on a un rapport qui est sur 15 pages, ça représente un catalogue, et eh bien je peux aller directement dans certaines parties de mon document. Vous voyez qu'ici, nous avons aussi euh, un composant qui a dynamiquement récupéré le numéro de la page, pour dire ben, vous êtes sur la page 5 sur 15. Voilà, Vous avez vraiment une notion de page ici, et puis vous vous déplacez à volonté dans le document. Donc c'est également quelque chose qui va être reproduit si vous l'exportez en Excel. Donc, il va y avoir un petit peu de temps de téléchargement. Ici, c'est un document de plus grande taille. Voilà, vous voyez, nous avons aussi ici, alors il faut que j'active la modification, toujours, nous avons ici aussi nos références, et puis nous pouvons aller directement sur le, la position avec des liens. Si c'est pour l'imprimer, autant l'exporter en PDF. Et... Voilà le résultat en PDF, avec une pagination adaptée au PDF et à l'impression. Vous voyez, toujours la pagination qui est dynamiquement mise à jour selon le type de rendu. Autre chose que vous pouvez faire, bien sûr, sur vos rapports, c'est générer vos rapports avec des paramètres. Un exemple simple de ceci, c'est une carte qui schématise les performances d'un vendeur, ici, par rapport... à un employé que je vais sélectionner et vous voyez également que je peux avoir des contrôles de saisie un petit peu plus sophistiqués je vais pouvoir prendre un certain nombre d'employés plusieurs employés pour faire des comparaisons je vais afficher le rapport Et ici je vais faire un rapport qui porte sur ces deux employés Donc, je vais pouvoir faire des saisies et des saisies multiples euh, selon le type de composant qui est ici. Je vais bien entendu avoir à disposition des listes déroulantes, et puis je vais pouvoir également saisir des dates avec un composant de calendrier, etc. Autre exemple d'utilisation de paramètres, je vais pouvoir utiliser mes paramètres pour rafraîchir dynamiquement, par exemple, l'ordre d'affichage. Ici, j'ai un ordre sur l'email qui est descendant. Je voudrais maintenant avoir euh, le rapport par territoire ascendant. Je rafraîchis le rapport et bien entendu, voilà, je vais avoir un rapport ordonné par territoire. Autre court exemple de ce qu'on peut faire, avoir des composants ici, des affichages qui sont générés par script et qui sont dynamiques. Par exemple, ici, cette page va me permettre d'avoir un total cumulé, avoir le total de la page, le total de la page précédente, parce que vous voyez, j'ai plusieurs pages au niveau de mes commandes. Ainsi... Chaque fois que je passe à une autre commande, je vais avoir un total cumulé de, des commandes qui sont affichées ici. J'ai comme paramètre un numéro de début et un numéro de fin de commande. Ça me permet de visualiser toutes les commandes et puis d'avoir ben, un total cumulé, commande par commande. À propos de ces commandes, je vais vous montrer également un exemple de lien. Ici, j'ai une sorte de résumé des ventes par rapport à un employé et par rapport à un mois et une année. Donc, si je choisis Linda Mitchell, par exemple, ses ventes en juin 2003 ». Je rafraîchis mon rapport. Voilà, Linda Mitchell a réalisé quelques ventes. Et nous avons ici les numéros de commande. Et eh bien, ce lien va être un lien dynamique sur un autre rapport qui va me donner le détail de la commande. Je peux voir ma commande. Je reviens sur les ventes précédente de Linda Mitchell, et je continue mon exploration. Donc Vous voyez, les rapports peuvent être liés les uns avec les autres, de façon à proposer des vues en maître, en résumé, et ensuite en détail. On peut également faire des liens externes, alors prenons cet exemple, nous avons des pays, nous aurons des villes ici, et puis nous avons des revenus par ville. Si je vais par exemple au Canada, je vais descendre sur Alberta ici, je vais aller sur Calgary. Et j'ai même ici un système de lien conditionnel hein, par rapport à des paramètres, et eh bien le lien peut apparaître ou pas. Ici le lien apparaît sur Calgary, mais non ici. Et eh bien j'ai un lien externe sur, par exemple, un système de cartes pour me dire, eh bien oui, cette ville se trouve là. Autre exemple d'affichage un peu particulier, qui vous montre les possibilités dynamiques euh, de Reporting Services, c'est ce que vous pouvez faire avec. Et eh bien ici j'ai une impression d'un tableau qui représente un calendrier. Et puis là, j'ai des détails qui représentent les rendez-vous à telle ou telle heure. Voilà le type de rendu que vous pouvez faire avec Reporting Services. Et pour terminer, deux exemples un tout petit peu plus complexes, ou disons plus complets. Premièrement, une analyse de vente. J'ai ici toujours un tableau croisé dynamique, un table X, avec des catégories de produits des sous-catégories de produits, ce que nous avions vu avant, le nombre de ventes par quarter, un sous-total ici de la vente, en 2003 même chose avec un total de la vente et puis ici une analyse de pourcentage par rapport à, aux ventes de cette année et aux ventes de l'année précédente, donc entre le total de 2002 et le total de 2003 j'ai augmenté de 72% mon euh, chiffre d'affaires sur cette sous-catégorie. Vous voyez également que je peux entrer dans les détails des ventes puisque j'ai des liens dans chaque cellule sur un rapport plus détaillé. Alors là j'ai un effet démo parce que je pense que le site de reportsurfer.com n'est pas très très vaillant donc ça risque de prendre des heures. Je vais revenir en, en arrière mais vous comprenez le principe. Me revoilà à mon point de départ. Et vous voyez que nous avons ici la possibilité, bien entendu, de faire des couleurs conditionnelles. Et puis, nous avons des indicateurs avec des euh, icônes, avec des images que nous pouvons placer. Également, ces images sont conditionnelles. Donc, je peux avoir un petit effet KPI ici. Et vous voyez que tout ce tableau, finalement, représente un très, très beau résumé de mes ventes annuelles par catégorie, sous catégorie, avec la possibilité de placer des totaux et des sous-totaux au bon endroit. Et maintenant, un exemple un tout petit peu plus complet la vision globale de la représentation d'un cube avec beaucoup de possibilités de dynamisme. Ici, notamment, je peux passer des colonnes aux lignes, c'est-à-dire changer l'orientation de mon tableau croisé. Vous voyez que j'ai les régions ici en colonne et les produits en ligne. Et puis, je peux faire un swap, retourner mon cube. J'ai maintenant les régions en ligne et les produits en colonne. Je peux rentrer dans les détails, je clique sur accessoires et je vais avoir un détail, un focus fait sur les accessoires. Je continue à avoir un total par produit, mais maintenant je suis rentré sur le détail des accessoires. Au niveau ici de mon trend, c'est-à-dire de l'évolution des ventes, eh bien je peux gérer aussi le temps. Par exemple, je peux me dire eh bien, je vais avoir un trend sur trois périodes au lieu d'avoir un trend sur six périodes. Et voilà, vous voyez, j'ai une tendance sur seulement trois points, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez la possibilité également, dans Reporting Services, à l'aide de liens internes au rapport, de pouvoir rendre la chose vraiment dynamique, et de pouvoir transformer un rapport Reporting Services en un vrai outil de visualisation de Cube.